C'est un thriller psychologique assez sombre euh, et qui part d'une famille qui, euh, deux ans avant que le film commence ils ont deux fils un des deux euh, fils meurt dans un accident de voiture euh, et l'autre fils était dans l'accident aussi mais lui il a survécu et deux ans plus tard euh, la mère toujours en deuil ou souffre encore beaucoup de cette absence le père euh, fouille dans son travail et le fils qui est euh, celui qui a survécu qui est le personnage principal du film euh, prend plutôt soin de la famille jusqu'à ce que sa mère décide de remplir le vide euh, de l'absence de son, de son fils. En amenant dans la famille un, un sans-abri, un gars de la rue, on ne sait pas trop d'où il vient. Et à partir du moment où ce gamin rentre dans euh, cette famille, il va commencer à jouer avec... Euh, ouais, il va y avoir un tas de choses qui se passent en fait et, et on va tout le temps se demander est-ce que euh, ce gamin, ce nouveau venu, porte en lui euh, en secret et essaye de s'approcher de la mère Ou est-ce que le personnage principal, donc le fils, s'imagine ça et est dans une espèce de paranoïa qui n'est pas nécessaire et que lui, il est enfermé dans une idée qui n'est pas la vraie idée de la situation. Moi ce que je fais j'essaie toujours de, avant une direction avant de faire action, c'est vraiment de fermer mes yeux pendant 2-3 secondes, de m'imaginer la scène ou le plan d'avant ou la scène après et euh, ensuite de, après action, une seconde ou deux, vraiment commencer à regarder mon combo comme si j'étais dans une salle de cinéma. C'est ce qui m'aide moi de vraiment me dire ok euh, oublier toutes les merdes qu'il peut y avoir parfois, tous les compromis, toutes les choses, se dire « ok, maintenant je suis quelqu'un dans une salle, je vois ça, qu'est-ce que je comprends, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que je retrouve dans ce plan, dans cette scène, qu'est-ce qu'elle me raconte ?» Et aussi de se dire « tiens, quand je suis en montage après, qu'il n'y a pas tout, l'équipe autour, tout le stress de la journée, la fatigue, les trucs, est-ce que j'ai vraiment la matière qu'il me faut pour, euh, pour monter, pour faire mousser euh, le scénario finalement ?» Je ne enfin, sais pas si c'est si atypique que ça. En tout cas, je pense que c'est peut-être euh, moins assumé parfois. Mais quand on voit beaucoup de réalisateurs euh, flamands ou francophones, parfois, enfin, en tout cas, les équipes sont toujours bilingues. Mmh, souvent des équipes bilingues. C'est vrai que ce, ce que j'aime bien, c'est justement mélanger les, les styles peut-être. C'est-à-dire qu'il y a un cinéma flamand qui est parfois axé plus sur le film de genre ou sur le cinéma commercial ou certains... Certains enjeux, peut-être plus du public. Du côté francophone, il y a la patte de l'auteur qui est très importante. Et j'essaie toujours de me dire tiens, c'est pas euh, des choses qui sont. Euh, c'est tout à fait compatible de faire du cinéma d'auteur, mais en visant un grand public. Euh, et peut-être que c'est juste ça la différence parfois entre, entre la, les visions qu'il y a du cinéma euh, dans les deux parties du pays. Euh, et d'autre part, euh, le fait d'être bilingue, oui, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui sont bilingues. Après, je crois que l'avantage, c'est de travailler dans les deux parties. Les ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez.